Je pense que pour commencer une transformation 4.0, ça doit partir de la, de la communication, clairement. En fait, le 4.0, au-delà d'un outil technologique, je pense que c'est d'abord un outil sociologique. Le 4.0, c'est apporter à, à une organisation euh, un sentiment de... De, de participation qui, comme disait euh, Yves, qui fait partie de notre ADN. Euh, on, on a envie d'y participer et pour avoir envie d'y participer, il faut que les DRH, la, la direction, les gestionnaires, transmettent ceci comme étant, encore une fois, un virage de l'opportunité. Donner un sens à tout ça et, et, et transmettre euh, le. le, le l'aspect bénéfique de ce qu'on de, de qu qu s'apprête à mettre en place. Donc on travaille beaucoup en début d'un chantier 4.0, en une rencontre de brainstorming, en une rencontre d'innovation de, de, collective, où tout le monde va dire « Ok, qu'est-ce qu'on pense de cette, de cette, de cette opportunité-là Comment on pourrait la mettre en forme Comment on pourrait la concrétiser, nous tous ?» Euh, un conseil aux ressources humaines, euh, accepter le changement, euh, accepter de sortir de ces conventions, de ces schémas, euh, appréhender la collaboration comme étant un moyen euh, bénéfique, mais je dirais le seul moyen pour travailler en cohésion sur des, euh, sur des projets 4.0. Euh, L'apprentissage euh, et ses erreurs aussi, euh, le fait que ces essais-erreurs soient systématiquement des opportunités, euh, des opportunités d'amélioration, des opportunités qualité, des opportunités aussi pour donner sens à tout ça. Euh, donc on, on, on tombe et on se relève et il faut accepter ces apprentissages-là. Et puis aussi, je pense qu'il faut euh, que les DRH considèrent que l'innovation s'apprend et il faut transmettre ça à chacun des travailleurs et à chacun des gestionnaires.